This song Oh Dieu visite, oh ma terre Oh Dieu toucha, Moi-même, pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je suis. Va-t-il le Seigneur? Yeah. avec celle net junior ou baldi bon dieu pour le céber parce que en débit de toute ça ouais en début de toute ça tendait et dans le ciel ou d'accord aller à la gloire de dieu vive l'éternel bénis -moi à mon rocher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 Dieu de toute éternité, Dieu de toute grâce Dieu fidèle, bon Dieu réel Matin en Seigneur, nous bénissons Matin en Jésus-Christ, nous rendons actions de grâce Mateo, cet esprit de Dieu, nous bénit, nous exaltons, nous honorons. Nous disons merci pour faveur, merci pour compassion. Merci pour la vie éternelle ou bon nous. Merci pour que tout avec nous. Merci, mon Dieu fidèle ou pas de vie pour condamner nous. Jusqu'à présent, on apprend patience avec nous. Nous bénissons. Mathéon, Seigneur, nous finissons nou en présence. Les garder, Seigneur, est à nous. Nous ne pas t'adorer, approcher. Mais plus que tes grandes préparations qui t'ont faites. Depuis sous la croix, une préparation qui gagne plus que deux mille ans, et Seigneur jusqu'à présent la nettoyé, la cherché monde, Grand sang versé à Golgotha, un sang innocent, Grand anion immolé qui est crucifié, Seigneur, et bien matéan, Père d'amour, c'est ça que fait. Oui, nous capables là, nous capables d'oréo. Nous vînons merci, papa chéri, parce que, oui, malgré couplater à mer, l'été ou pas t'éloigner au délire, ou t'es d'accord avancer, ou t'es d'accord ou soif. Le cri soif, Seigneur. Nous t'appartons, c'est de l'eau, oui, Jésus-Christ, au bon. oui, ou, mais c'est vinaigre, au tabac. Oui, au souffrance, là, augmenté. Eh bien, nous, disons merci. S'il pas comme ça, Jésus-Christ, maintenant, nous, pas canon, saint là S'il part comme ça, Dieu d'amour, maintenant, papa, nous, parce que la fleur, pas Mathéon, maman, nous sommes Esther Patapla. Matéo, Jésus-Christ, si Oh yo, oh, yo encore vivant, si sans Eh bien, Seigneur, c'est pendant sans aversés. La passée, les joints, Seigneur Dieu, et pasteur Junias, les joint, pasteur Céline, les joigne pasteur Blanc et les leaders de les Seigneur, Amen, Alléluia, tout corps leadership là. Les oh Jésus-Christ, et bien qui fait nous capables d'en en pour nous adorer pour nous chanter pour le seigneur nous nous merci pour cœur d'adoration nous merci jésus christ pour musicien merci seigneur pour chaque technicien merci Jésus-Christ pour chaque Seigneur Dieu. Oh Papa chéri, non. Accueille-la, Père d'amour. Ou fait aux grâces, Papa chéri, non. Et bien, puisque le sang t'est pour Matin nous tous ensemble, Jésus-Christ. Pour nous chanter gloire pour vous. Pour nous chanter honneur pour vous. Et là, nous réalisé. Nous payons maman qui t'a fait provision ça. Nous payons papa que t'a fait provision ça même l'endague l'argent provision ça pas bon pour nous le patate réel parce que nous ouais seigneur la caille nous qui ça l'argent fait comment l'argent détruit moun? comment l'argent élimine éliminé? mais s'il vous plaît nous vous demandons au Où prier va qu'aimer l'église nos grâce au seigneur Dieu avec père d'amour au jour le jour vous nous nettoyer pour nous purifier n'a baisser sang pour n'a laver l'esprit nous Nom nous kwa Seigneur Plus que Jésus-Christ Et pas sous la terre Encore même l'autre descend sous la terre Ou te mourir pour nous Mais pas sous la terre Ou a quitté nous Ou dit où Ou elle prépare en place Ou dit koté na Et bien c'est là où a prié tout Et bien que nous même tous Seigneur Les réaliser réalisent nos familles nous sortis Les dames réalisent tante Les dames réalisent les gens d'une masturbation, je t'ai perdu Seigneur dans prostitution. Je t'ai perdu dans 2 3 4 mari monde. Je t'ai perdu Seigneur dans voile dans mère perd d'amour. Et bien on fait Seigneur, arrangement pour nous, perd d'amour. Ou Dieu va le en place pour nous. Et bien Seigneur sont réalité et ça fait perd d'amour. Maintenant, nous venons régler dans pied pour venir s'il vous plaît. Aidez-nous Seigneur Dieu, pour ne conservez salut nous, vous ne conservez ciel nous, Papa mon Dieu, Père Saint, aidez nous Seigneur, même le Seigneur, hier, yeah, je fais un dit d'abdi nous, vous nettoyez nous, vous nettoyez les nous, vous ne nettoyez toutes nous mêmes, parce que, nous ressentons trompètes n'aptons, nous ressentons trompètes n'aptons, nous relèvons n'aptons, eh bien, s'il vous plaît, matin, en Dieu, de toute éternité. Nous vous demandons, s'il vous plaît, même laisse. Seigneur Dieu, pas bon pour nous, mais grâce de résistance là, même là, t'as privé nous de manger, ou t'as privé nous, Seigneur Dieu, de l'argent, Seigneur, mais grâce au Seigneur, pas jamais loigné nous, yon seconde, Saint-Esprit de Dieu, parce que Père d'amour, nous garder à travers le monde, Seigneur, baga la reine, Seigneur, les gardé à travers le monde, pas mon dieu, bagarre la red Seigneur, et bien matin, plus que, ou t'es monté sous mon qui puis ou descend dans la vallée, qui puis foyer, Seigneur, pour nous de la vie, qui pas besoin finir, et bien, Seigneur, nous venons demander, t'as et aidez-nous, Seigneur, pour nous veiller, aidez-nous, Seigneur, pour nous violer, dans dernier temps, Seigneur, Dieu d'amour, afin que, Père d'amour, plus que, nous, gros, à veiller veillé. Nous, pas d'accord pour les oreilles nous boucher. Nous, pas d'accord pour les oreilles nous occuper. Avec fatra la terre. Laisse son trompette là. Pour ne pas tendre. Pour ne pas tendre le papa bon Dieu. Et bien, matin Amen, Alléluia. Nous vînons d'autant plus. Plus que c'est dans le ciel nous voulons aller. Plus que nous déjà raté la terre déjà. Seigneur, l'air la réalisé. Si y'a faire nous a revu Dans cette plan là Pour nous d'ajouter combien de monde qui raté la terre Eh bien Jésus-Christ Nous réaliser l'église L'église soit à plevée, campée Mais Seigneur, nous d'accord Oui, nous rate la terre Mais nous pas d'accord raté ciel Papa mon Dieu, non Nous pas d'accord pour nous raté ciel Nous, et ça fait Nous veillons le jour Et ça fait, nous bataille. Papa mon Dieu, nous s'il vous plaît, ne Grâce de résistance en dans nous Ne grâce en dans nous Pour nous faire figurer nos nous dit Même les ne côté de notre pied Même les Seigneur, la tête à renverser Mais nous ne pas peur Parce que nous ne pas à nous ou Avec nous tous les jours Jusqu'à ce que le monde fini. Eh bien, personne ne peut réalisé Oui ou réel ou avec Papa, nous, dans monde ça, dans pays d'Haïti. Oh, tout côté le passé, ou avec lui. Eh bien, c'est ça que nous avons espéré. Nous croyons en ce Dieu. Parce que l'ordre, nous avons à bouchou bouche, mais on avons Nous prions, tant prie, Seigneur, fais ça pour nous. Et nettoyez, Seigneur Dieu, et requête là pour nous. Tout ça, nous ne pouvons pas adorer. Seigneur nous dit, ou à nettoyer, ou purifier. Et Seigneur, il va monter, Seigneur, propre devant nous. Et, il va retourner en grâce pou pour nous. Pour nous continuer à adorer. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Jésus a effacé là Dans les ordonnances des femmes au nom. Il a éliminé les trouvant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livré publiquement spectacle. En triomphant d'elle, battant des peuples, battant des peuples, mon Dieu, Jésus a effacé là, dans les ordonnances, nous condamnons et qui subsistent. Opérateur, opérateur. levez moi levez moi levez moi lève moi levez moi, lève -moi, lève -moi. Dans ma veine, nous combattons de son pas Mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser, pour renverser, pour renverser, pour renverser. Gardez, gardez mon bon bois coton là. D'il papa, chantez cantique. D'il pas peur, chantez quantique. Papa, chantez kratit. Papa, chantez kratit. Est-ce qu'on a la nakratit de grâce? Est-ce qu'on l'a? grâce pour papa? Pendant on chantez kratit, il y a grâce d'apporter ça. Il y a grâce rattraper. Il y a grâce tomber. Alléluia, est-ce qu'on la? Est-ce qu'on la? Pour papa mal, pour papa Gall, papa assassin, papa Gall, papa Gall, papa Gall, problème, Gall, la mort. Viens de papa Gall, papa Gall, papa Gall, papa Si papa Gall, papa Gall, papa Gall, de Gall, papa Gall, je suis ça avec toi. toi. Oui. Oh, Ma la de je veux ben consoler je ne ne rien je t'aime je, je, je, je suis avec, suis avec, avec toi, toi. Ce suprême sous ma foi, je suis gagnant, je suis